Péchés, tous mes péchés, sont ça les a tous mes péchés, tous mes péchés, sont sa les a tous mes péchés, tous mes péchés, Alléluia, tous mes péchés. Les alaves sont prêtées BPC... péchés. c'est à la croix c'est à la croix qui a notre it À ce moment, Jésus t'attend, Jésus t'attend, oh Dieu, à ce moment. La parole de Dieu, le psaume 148. Louez l'éternel, mon âme loue l'éternel, je louerai l'éternel tant que je vivrai. Et je célébrerai mon Dieu sans que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grand, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, il rentre dans la terre. Et ce même jour, les deux se périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Qui met son esprit à l'esprit, à l'éternel, son Dieu.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 Et la veuve, Amen. mais il renverse les voies des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. merveillez, merveillez, Jésus est pour moi, alléluia, Conseiller, yeah, Dieu le puissant, le puissant, prince de la, la paix. paix, il, il me so so Il me sauve, il me garde, à lui, à jamais. M'éveillez, mon son, mon Dieu, mon roi. Tu es merveilleux, notre Dieu, tu es glorieux, tu es précieux, mon bénéme Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu es, mon Sauveur bénéme Père saint admirable et conseillé, mon Sauveur. Nous te disons encore merci encore pour ce jour que tu nous donnes. Combien nous te disons merci pour la, la vie, Père Dieu, le souffle que nous avons. Pour la joie de voir être encore dans ta maison encore ce soir, pouvoir chanter aussi les chants des Sion ainsi. Mon Seigneur, bénémoine, ben Père nous te disons encore merci. Merci d'être avec nous, mon bénémoine, ben Père Saint-Dieu. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour tes compassions. Merci encore pour ta miséricorde, mon Seigneur. Nous l'avons entendu et lui encore, bénémoine, ben Père Saint-Dieu, tu es un Dieu miséricordieux, mon bénémoine, ben Père Saint-Dieu. Là où la colère est vraiment riche en bonté. Aide-nous à être semblables vraiment à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, à être comme tu es, comme tu as dit, tout disciple accompli, sera donc comme son maître, mon Seigneur. Nous voulons suivre tes pas et nous voulons avancer avec toi, nous voulons vraiment te servir encore et davantage encore dans ce temps où nous sommes, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous ne voulons pas tenir cas de notre vie, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, mais nous voulons tenir cas de notre vie, mon Père dieu de ce qui te plaît, ce que toi tu veux, mon béni, Père Saint-Dieu. Merci pour cette soirée, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, et la joie que nous avons pour être rassemblés à avec ton peuple encore en ces lieux, Père Saint-Dieu. Et ceux-là aussi qui sont aussi en connexion dans différents pays. qui soient aussi bénis, mon bénémoine Père Tibissant. Oh Dieu, c'est un jour de grâce où nous, nous rassemblons, mais Père Saint-Dieu. Parce que nous savons que bientôt, très bientôt, nous rentrerons à la maison, Seigneur. Et, et tu es le roi qui nous a fait la promesse, bénémoine Père Tibissant. Et nous sommes rassurés parce que tu vis, Seigneur Jésus. Ben, nous ne serons pas découragés, bénémoins, Père Timissant. Mais chaque jour qui passe, mais Père Saint-Dieu, nous sommes fortifiés par la foi. En sachant que tu es le Dieu qui veille sous ta promesse. Merci à toi, mes Père sans Dieu, sur ta parole mon sauveur. Merci pour sang des cantiques encore ce soir, mon mes Père Dieu. Nous te remercions, mon bénémoine Père son pour chaque cantique qui a été chanté, mon bénémoine Père sans Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui entend et qui voit aussi le cœur qui te chante aussi, mon Bénéme Père son Dieu. L'ouange et honneur à toi pour toutes les merveilles que tu as accomplies encore parmi nous encore en ce temps, mon bénémoine Père sans Dieu. Nous voulons continuer vraiment la marche avec toi. Nous te supplions, Seigneur, de, de venir encore nous conduire et nous éclairer encore davantage. Mon roi, Soudain qu'on avantage davantage mon bien de mes personnes afin que nous puissions nous sentir aussi au Dieu au plus profond de ma patrie Dieu être restauré par toi mon bien de mes Dieu au Dieu que notre foi puisse encore être vivifiée bien de mes personnes Dieu que nous nous sentions vraiment avec toi mon bien de mes personnes Dieu agis et dis seulement un mot mon bien de mes personnes Dieu tu verras que notre intérieur à nous bien de mes se rejouiront encore davantage mon roi et pendant encore la force bien de mes personnes Dieu nous sommes à toi et nous te désirons encore et avantage encore, mon bénémoine, Père son dieu Tu es venu pour libérer les captifs, mon bénémoine, Père son dieu Donne la victoire et la vie, mon bénémoine, Père au dieu La santé aussi, béné bénémoine, Père son dieu À tous ceux qui sont à toi, mon bénémoine, Père son dieu Tu l'as dit, je veux que tu prospères en tout temps. Tu sois aussi en bonne santé, mon bénémoine, Père dieu Merci pour mon frère et ma soeur aussi, mon bénémoine, Père son dieu Nos enfants, nos petits-enfants et ton peuple encore, mon bénémoine, Père dieu Merci pour ce que tu as fait pour le psaume, mon bien-aimé Père Saint Dieu, pour le chant. Merci pour mon précieux frère Zachier que tu as soutenu, mon bien Père Dieu, et fortifie aussi mon bien-aimé Père Saint Dieu. Je t'en suis vraiment reconnaissant, mon bien-aimé dieu Pour ce soir, mon roi, qu'il soit béni, mon bien-aimé Père Dieu, et fortifie aussi mon père aimé -Dieu, dieu Je t'en supplie, soutiens-les et fortifie les encore davantage, mon roi. Nous te remercions pour ce soir, ce que tu as fait pour lui, mon bien-aimé Père Saint Dieu. Mon âme, te loue et te glorifie encore, mon père aimé dieu oui. Tu es le soutien dont nous avons tellement besoin. Seigneur, oh Dieu, un, un secours, mon précieux Seigneur et Sauveur, qui ne manque jamais autant les 13, mon pas Père Dieu. Nous comptons sur toi et nos yeux sont fixés véritablement sur toi, mon bénévole Père son Dieu. Voyant les merveilles que tu as combien encore parmi ton Père, mon bénévole Père son Dieu. Tous les bienfaits, oh Père Tubissant, louange et honneur à toi. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour et ta bonté, Seigneur, oh Dieu. Pour tous nos frères et sœurs, et à chaque lieu, à chaque endroit où ils sont, Seigneur, merci. Toutes les que tu ouvres encore aujourd'hui mon Sauveur, Ton peuple a besoin de toi Et nous avons tous besoin de toi Nous te remercions Soba. Merci Soba. Louange et honneur à toi Merci Merci Soba. Oui tu l'es Seigneur Tu n'as jamais été absent Mais toujours présent mon Sauveur. Que mon frère, que ma soeur ne de ce courage point. Tu as dit, fortifie-toi et prends courage mon roi. Qu'aucun ne puisse se décourager mais de me Dieu. Parce que tu vis Seigneur et fortifie ton peuple mon roi. Et soutiens, gloire et honneur à toi. Merci, merci mon Père. Nous sommes fortifiés par ta présence et par ta victoire et par ta vie Seigneur et. Ta parole, mon bienaimé, pas son, pour moi. Tout ce que tu es, c'est merveilleux de pouvoir t'avoir, mon Sauveur. C'est glorieux, mon Roi, mon bénémé, mon Seigneur et mon Dieu. Souviens-toi de ceux qui sont fidèles à toi, comme tu as dit. Rassemblez-moi mes fidèles, tous ceux-là qui t'aiment, qui sont sincères et vrais, Seigneur et ton nom soit béni, ton nom soit loué, soit exalté, mon bien-aimé Pâtissant. Tu connais le cœur de chacun d'eux, mon bien-aimé Pâtissant. Nous te disons merci pour cet amour merveilleux, Père Dieu. Or, oh, que ton nom soit exalté, mon sauveur. Merci. Merci, mon Père. Béni soit ton Seigneur encore ce soir. Et... Je t'aime, mon Jésus. Merci. Merci. Nous te disons merci. Pardon, Père. Merci encore. Merci, Père. La victoire et la vie. Nous l'avons ce bois bénir. Nous te disons merci, Père, pour tout ce que tu fais. Gloire et honneur à toi. Merci, mon Père. Mmh. Pour tes bontés dans ma vie, et ta grâce étonnante reçoit ma loi. Je te tout en sa fille pour te dire merci. Il est mal à Dieu de l'impossible. Tu connais nos cœurs, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Que pourrais-je te donner, mon béni, aimé Père Saint-Dieu, pour toutes tes merveilles et tes bontés, bénémoine Père Saint-Dieu, que nous voyons dans notre vie, mon sauveur. Nous ne pouvons que te dire merci. C'est vrai, dix mille langues ne peuvent suffire. Oh Dieu, pour te dire merci, sauveur béni. Louange et honneur à toi. Honore à toi, toi qui es le Dieu de l'impossible, tu fais vraiment de merveilles mon Sauveur. Notre âme est attachée à toi encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint Dieu. Tu es vraiment Dieu, Seigneur. Tu fais des merveilles dans notre vie mon Sauveur et mon âme ne peux que te louer encore ce soir pour ta grâce d'être dans ces lieux, dans ta maison Père Dieu. Je prie pour tous nos frères et sœurs que tu nous as Donner qui sont en connexion, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Toujours là, connectés pour pouvoir te louer, pour pouvoir aussi entendre ta parole à toi dans chaque pays où ils sont, Seigneur Jésus. Seigneur, ils sont attachés à leur assemblée, à ta parole à toi, mon sauveur. Et tu as fait de nous un peuple, mon bénéfice Père Saint-Dieu. C'est ton peuple à toi, mon sauveur. Toi qui connais mon cœur, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Tu es vraiment le Dieu qui fait des merveilles, qui est le Dieu de l'impossible, mon sauveur. Sois exalté encore ce soir. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et, et tes compassions à en notre endroit, sauveur béni. Les mots nous manquent, mon béni, aimé Père Sainte dieu Comment te dire merci encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Même au travers des changements et les cantiques, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Seigneur, les, les mots nous manquent, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Pour t'exprimer cet amour que tu ne cesses de pouvoir déployer en notre endroit. Et la bonté à notre endroit, des merveilles à notre endroit, mon bénémoine Seigneur et Sauveur. Tu es le roi que nous aimons, mon Sauveur. On ne peut pas se lasser de toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Peu importe la tempête, mon bénémoine, pas du sang. Peu importe les orages, mon béni, mon Père oh, Dieu. Peu importe les secousses, mon béni, mon Père dieu Peu importe, Père sans les chutes dans les chemin, dans la marche, mon Seigneur. Nous avons besoin toujours de toi, mon Seigneur Jésus. Nous avons vu combien tu as toujours été bon. Tu as toujours été merveilleux, Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur. Et pour chacun de nous, bénémoine, Père Tu Bisson. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de toi, mon bénémoine, Seigneur Jésus Merci encore pour. Ce que tu es, Seigneur Béniné, de s'être fait connaître à nous, Béniné, Père Saint, merci encore pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci encore pour ta patience à notre endroit. Tu as toujours été patient, mon savoir, et nous supportons, Béniné, Père Saint, Dieu. Oh, Père Saint, Dieu, merci parce que tu n'as pas regardé à nos faiblesses, Béniné, Père Saint, Dieu. Seigneur, tu as toujours regardé à ce que toi tu as fait. Rends-moi semblable à toi aussi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, que nous puissions avoir ce que tu es, mon bénémoine Père sans Dieu, À vivre vraiment comme toi tu es veux, Seigneur Jésus, oh Dieu, c'est le désir le plus profond dans notre corps, les désirs profonds dans notre âme, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous allons persévérer en toi, mon bénémoine, Père Tubisson. Oh, jusqu'à ce que les trois bras du matin puissent vraiment s'élever dans nos cœurs, mon roi, et que ta lumière puisse se répandre encore davantage, mon roi. Je te loue de tout mon cœur. Tu es celui qui nous guérit de toutes nos maladies, Seigneur. Tu es la solution à tous nos problèmes, mon béni, Père Saint-Dieu. Apprends-nous à pouvoir nous approcher de toi. De la bonne manière, mon béni, mon Père au dieu parce que la Bible dit que nous avons tout pleinement en toi, mon Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous approchons de toi avec beaucoup d'assurance et de certitude. Nous te disons merci encore ce soir, mon roi. Louange et honneur à toi, toi qui appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Oh toi qui es le oh Dieu d'Abraham, mon béni, mon Père saint doit qui lui a donné une postérité à un homme qui était avancé en âge et un vieillard. Et aussi à une femme stérile, mon béni mé pas du sang. Jésus-Christ, mon roi, qu'est-ce qui peut être impossible à toi, mon béni Père Saint-Dieu Tu as appelé Lazare, un homme qui était mort pendant quatre jours. Précomposé, mon bébé de mé pas du Il était pourri, mon roi. Mais tu as crié, Lazare, sort Et Lazare est sorti, mon roi. Nous te disons merci encore, mon sauveur. Tu es celui qui peut rajeunir, ton peuple, mon béni mé du c'est lui qui donne encore la force et la santé dans nos muscles, mon roi. Il a gêné aussi nos cœurs, mon bénévole, mais pas Oh Dieu, qui rétablit, pas Oh Dieu, le système, mon bénévole, mais Père, oh Dieu. Dans le corps, pas de ceux qui ont affaiblis, mon roi. Louangez, on toi, l'auteur de la vie. L'auteur de la force, mon bénémoine, pas de sans Dieu. La puissance t'appartient, mon bénémoine, pas de sans Dieu. C'est toi qui as créé les organes. Tu as créé les sangs. Tu as créé le cœur. Tu as créé les yeux, mon bénémoine, Père de Dieu. Tu as créé les reins. Tu as créé le muscle, mon béni, pas de vie Dieu. Tu as créé la fécondité, mon bénémoine, Père. C'est toi qui rends la femme féconde, mon bénémoine, pas de sans Dieu. Tu n'as pas créé la stérilité, mon bénémoine, pas sans Tu as fait que la femme soit féconde, mon bénémoine, pas de sans l'homme aussi, bénémoine, pas de sans Dieu en te disant merci. Merci pour ce que tu fais. Oh Dieu, fais de nous aussi, benémi, pas tu Oh, des flammes, de puissants pour toi. Des joyaux pour toi, benémi, pas du puissant. Des hommes et des femmes rapides de l'Esprit Saint comme ce jour-là, benémi, Père Dieu. Étant enflammé de toi, mon benémi, Père Saint Dieu. Seigneur, oh Dieu, que les ailes ne puissent pas diminuer, benémi, pas du que la flamme ne puisse pas diminuer, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, que soit toujours là attisée, mon bénémoine, Père Tibissant, brûlant davantage, mon bénémoine Seigneur, oh Dieu. Oh Père Saint-Dieu, merci parce que tu es le Dieu qui nous soutient aussi, mon bénémoine, Père Tibissant, oh Dieu. Nous voulons te revêtir à toi. revêtir au Christ, mon bénémoine Seigneur et sauveur, bénémoine, Père oh Dieu. Et avoir cette vie, Seigneur. La vie qui ne vient que de toi et, et soupirer davantage. Mon sauveur a aimé mettre ta parole en pratique, à, à vivre selon ta parole à toi. Tu nous enseignes, nous voulons que cet enseignement prenne place en nous, qu'elle soit vraiment dans chacun de nous, Père saint Dieu, et que nous prenons vraiment plaisir à, à pouvoir réaliser combien c'est une grâce et un privilège de ce que nous t'appartenons, Seigneur. Pas une nuit, mon bénévole, pas de vie sans, mais vraiment un privilège extraordinaire, Seigneur Jésus. Beaucoup se lassent, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Beaucoup se découragent, mon bénémoine, Père Tibissant. Mais la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'éternel, au oh Dieu, ils prennent des envols comme des aigles, mon béni, mon patrimoine Ô oh Dieu, Père du Missant, nous te disons merci encore. Aide-nous, mon bénémoine, Nous voulons être, nous voulons être à toi et pas, Patrice, oh Dieu, c'est lassé. Mais vraiment prendre le courage, mon bénémoine, Patrice, comme tu as dit. Ils étaient tous les jours, chaque jour assis au temple, mon roi. Ô oh Dieu, rompant le pain, Père Tibissant, dans la maison. Et rendant gloire à ton Saint-Nom, mon Seigneur. C'est cela que nous voulons, cette vie, mon de Père Saint-Dieu. Oh étant ramené à toi, mon béni, Père du les saints intéressés que par ce que toi tu veux, Seigneur. Nous te disons merci, mon sauveur. Merci. Reçois notre louange encore ce soir, mon béni, mon Reçois notre louange encore. Dans ces ce jours de grâce, mon sauveur. Tu nous as attirés à toi. Souviens-toi de mon frère qui s'affaiblit, de ma soeur qui s'affaiblit, qui se décourage, mais de mon Père saint Dieu. Réveille, mon Seigneur. Nous te disons merci. C'est vraiment une grâce d'être dans ta maison, Père saint Dieu. Un privilège, mon David avait raison de dire qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, mon roi. J'ai désiré être dans la maison de l'Éternel, notre Dieu. Oh, béni soit ton Seigneur, Louange à toi. Béni sois-tu pour toutes ces armes que tu as utilisées, mon béni, et Père Saint-Dieu. Je remercie. Merci encore. Louange à toi. Honneur à toi. C'est vrai, Père. Sur ta grâce, mon sauveur, je t'en supplie. Viens encore nous visiter, mon sauveur, et... Nous avons cette soif, mon roi, d'être un peuple, Père Saint-Dieu, Unis à toi et d'un seul corps et même âme aussi. Nous avons besoin de toi et nous te disons merci. Merci, ce soir et en ce jour, les grâce, nous ce soir, c'est vrai. Même si les os si De chair le traversé avec toi Faire-tu nous gloire à toi les tempêtes Je suis ton à partir je suis ton sous sur toi notre Père, notre foi et en créant toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous sommes vraiment rassurés parce que tu es vivant, mon Seigneur Jésus. Que pourrons-nous faire les âmes, mon bénémoine Père Saint-Dieu? Aussi longtemps que tu es là, mon bénémoine Père Saint-Dieu, nous nous sentons protégés, nous nous sentons gardés, bénémoins, pas du sang. Elle nous importe, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Père nous importe les aléas de la vie, mon béni, Père du Tibissant. Elle nous importe les difficultés de ce monde, mon du Patibisson. Nous traversons toutes les épreuves avec toi, mon bénémoine Père. Nous te disons merci au Jésus Christ, mon roi. Merci pour ces épreuves de notre vie, Seigneur. Merci pour tout ce que nous traversons, mon bénémoine, Père Dieu. À cela, tu nous montres que tu es là, mon bénémoine, Père du Nous Dans les épreuves que nous pouvons te voir agir encore davantage. Il fallait qu'il y ait le désert pour Israël. Pour qu'il voit ta puissance à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Je te remercie encore. Aide-nous que notre amour augmente vraiment pour toi, Seigneur. Que nous réalisons que tu es vraiment vrai. Que tu es vraiment vivant, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Enfin que notre foi soit toujours vivifiée et fortifiée par toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Le Jésus est toujours présent. Merci pour. Ce que toi tu fais pour mon frère, ce que tu fais pour ma soeur. Merci de m'avoir donné de tels frères et de telles soeurs, mon roi. Qu'ils soient donc bénis mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et fortifié aussi, bénémoine, Père Tibissant. Ne regarde pas leur faiblesse, mon roi. Pour ces enfants qui te chantent à la chorale, pour nos soeurs à la chorale, mon roi. Ne regarde pas les faiblesses, mon bénémoine, ne Regarde aussi leur fidélité à ta parole, à toi, à toi, bénémoine, Père dieu Soutiens chacun, mon roi. Aie pitié, mon roi, béni, Père saint Dieu Fautifie ces jeunes soeurs, mon béné-mé, Père saint Dieu Et le fais aussi, béné-mé, Père tes enfants Ces enfants qui se donnent aussi à toi, mon béné Seigneur Nous avons besoin de toi De les voir aussi grandir dans ta parole, mon sauveur Oh, nous les traversons avec toi nous te verrons De l'autre côté, mon béni, mon Père saint Dieu Nous avons la soif et la joie de pouvoir savoir que tu es là et tu es parti nous préparer vraiment une place. Bénis mes frères qui sont en Espagne, mon nos Père Saint-Dieu, que tu le bénisses tous, mon roi, que tu le fasses ici. Tu connais mon cœur pour eux aussi, mon Seigneur. Je te remercie. Ceux qui sont aussi en Côte d'Ivoire là-bas, mes soeurs et frères aussi, Père ben, oh Dieu, en France, Père Saint-Dieu, partout au au Canada, aux États-Unis, Seigneur Jésus. Dans tout le coin, là-bas, Père de aussi à Asie, dans différents endroits. Seigneur Jésus, mon sauveur, je t'en supplie. En, en erreur, partout, bénéfice, Père Saint-Dieu. C'est ton peuple, mon bénéfice, Père Saint-Dieu. Dans le coin même le plus reculé, là-bas, en France, mon bénéfice, Père Loudin, Bé de à Loudin, bénéfice, Père de Dieu. Oh, tu dis qu'il va te mette, royaume partout, mon bénéfice, Père. Ce peuple qui est à toi, dans Paris, merci. Oh, Dieu, dans chaque ville, dans chaque lieu, dans chaque endroit. Seigneur, tu as un peuple qui est à toi te disant merci, Sobar. Oh Dieu, dans chaque côté de l'Afrique, mon bien-aimé Père Saint Dieu, nous voulons oublier personne, mon Sobar, et tous ces frères et sœurs qui t'aiment aussi, qui te désirent aussi dans leur cœur. Et te disons merci. Merci vraiment pour cette élan de cœur et cette flamme dans notre âme, la joie de pouvoir t'avoir et de pouvoir te célébrer. Et encore aujourd'hui, merci. Puisque tu es vivant, nous aussi, nous vivrons également aussi. Garde ton peuple et soutiens chacun de nous pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur. Qu'aucun ne soit faible, Père. Qu'aucun ne puisse arriver à avoir souffrir de maladie, Père. Que tu sois glorifié, exalté dans chaque corps, Père Saint-Dieu, de mon frère et de ma soeur. Parce que tu les fais encore aujourd'hui. Je suis reconnaissant. Béni sois-tu encore. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Qu'il est bon de louer l'Éternel et d'être dans sa maison. Vous pouvez vous asseoir, nous. nous remercions pour ces bienfaits à notre endroit et la grâce d'être dans sa maison encore ce soir. Oui. Parce que nous sommes venus de tout notre cœur pour que le Seigneur nous aide, qu'il nous soutienne et qu'il s'y continue à pouvoir nous conduire. sur le chemin qu'il a lui-même tracé, où l'Écriture nous fait savoir que nul impur n'y passera. Seul simplement le racheté de l'Éternel seront Nous lui sommes vraiment reconnaissants de tout notre cœur. Tout ce qu'il fait pour nous dans notre vie et dans notre Son Saint Nom soit donc béni et Je pense que la plupart de frères et sœurs ici, même si ils sont aussi à l'étranger, notre frère qui était venu à la conférence internationale ici, donc il s'appelle Richard Gan de l'Asie, donc de Singapour, vous vous souvenez? Oui, notre frère est rentré à la maison hier. Et euh, les obsèques sont donc aujourd'hui. Et je crois qu'il va être donc enterré aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa famille. C'était vraiment un précieux frère. Je crois que chacun de nous, nous l'avons connu ici. Il est même venu ici. Puis nous sommes allés aussi dans la salle aussi où il y avait donc, on a tenu donc la conférence. Et nous avons quand même passé de bons moments aussi. Et nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait, et ce qu'il continue de pouvoir faire, et l'Assemblée aussi, qui est là-bas. J'étais là-bas à Singapour moi-même aussi, je prêchais là-bas dans cette Assemblée. Et il y a des frères qui sont vraiment des précieux frères et, et des sœurs aussi. Et Aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans une grande tristesse, mais nous prions pour eux, pour que les Seigneurs vraiment puissent les soutenir et les fortifier, surtout que ce, ce jour aujourd'hui, où il sera donc, en principe, donc, enterré. Tendre Père et Précieux Sauveur. Nous te remercions vraiment pour notre précieux frère, Richard Gann, Sauveur. C'est vraiment un homme qui t'a servi de tout son cœur, mon passé Seigneur et Sauveur. Et et c'est vrai, il ne les n'est pas sur le moyen de pouvoir se déplacer. Il a pris position aussi pour ta parole, Père Saint-Dieu. Malgré l'âge avancé, mais il y était toujours accroché. Je prie pour sa famille, mon bénévole Père Saint-Dieu. Je prie aussi pour ton peuple ici. Nous prions pour toute la famille entière et aussi, Père Saint-Dieu, pour l'Église qui est là-bas et qui en là aujourd'hui d'avoir perdu un tel homme, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oh, que tu sois glorifié pour ce que tu as fait. Seigneur Jésus, il a été vraiment en bénédiction pour beaucoup. C'est vrai cela, Père Saint-Dieu. Il a tenu position contre les ismes, Père Saint-Dieu. Il a pris position pour ta parole à toi, Père. Oh, merci pour ce que tu as fait. Seigneur, maintenant, il va se reposer pour pouvoir voir aussi sa récompense là-bas. Mais que souviens-toi de sa famille et aussi que pour l'église aussi, qui est restée là-bas à Singapour. Nous te disons merci. Tes décisions sont donc souveraines. Gloire et honneur à toi. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour les bontés qu'il manifeste à en notre endroit. J'étais dans la joie aujourd'hui. J'étais dans mon bureau et c'est Fred Aouda qui est venu donc et par là. Et la joie était grande de pouvoir voir qu'il m'a amené quelqu'un dans mon bureau. Et c'est la sœur Lydia. Elle est ici, je pense que... Oh, ma soeur, tu es où, ma sœur Ah là là, elle s'est mise là-bas au fond. <rire> Lève-toi un peu qu'on te voit. Hein? Que Dieu te bénisse. Oui, je suis tellement dans la joie de la voir. Que Dieu soit béni de ce qu'elle est là aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés avec elle et sa sœur au Burkina. Lors des réunions. Mais je sais qu'actuellement, elle habite en France. C'est en France que tu habites. Là. Pardon Oh ah, tu as fait des stops, Mon Dieu d'amour. Euh, c'est le bienvenu, ma soeur. Elle reste un peu de temps et va, je crois qu'elle va partir effectivement euh, là-bas aussi. Mais c'est merveilleux de pouvoir voir qu'elle elle tient toujours et garde aussi la foi. Que le Seigneur soit béni, ma soeur, et nous remercions Dieu pour cela. Nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait aussi pour nous et toute la merveille qu'il accomplit, effectivement, dans notre marche avec eux. Avec lui, vous avez aussi le frère euh, Syriac qui m'a appelé pour euh, me demander que Dieu bénisse notre frère Syriac. Il est vraiment merveilleux, hein, notre, notre Seigneur, et pour ses enfants aussi. Il est reconnaissant au Seigneur, il m'a dit de pouvoir aussi euh, vous remercier. Il m'avait appelé vers deux heures du matin. Notre frère Syriac n'était pas vraiment très bien. En tout cas, il y a des frères et sœurs qui sont reconnaissants au Seigneur. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, et... même si c'est. Alors, c'était vers 2h du matin, il a dit, « Mais pardon, frère, je sais que c'est tard, mais je ne suis pas très bien. On a été à l'hôpital, on a fait tout, ça ne va pas. Je suis rentré à la maison, Bon, ça va passer, ça va passer. » Je pense, il dit, « Mais ça ne passe pas. » J'ai dit, « En tout cas, là, il faut que j'appelle. » Alors, c'était à 2h du matin, il m'a appelé. Et euh, il n'était pas vraiment trop bien, il sentait que... Alors je prie pour lui que le Seigneur vraiment le soutiennent, et qu'il restaure effectivement et qu'il nous le garde. Parce qu'on a toujours besoin des uns des autres aussi. Et le Seigneur l'a fait. Amen. C'est pour ça qu'il était vraiment, quand j'entendais savoir quand il me parlait, parce qu'il m'a laissé le message. Il dit vraiment je remercie le Seigneur et un grand merci aussi pour tous les frères les sœurs, effectivement, aussi, pour ce que le Seigneur a eu à pouvoir exercer, prier et agir réagir aussi, effectivement. Notre Dieu euh, est grand et il lui est vraiment reconnaissant. Donc, les frères aussi, vous remercient. Il a remercié le Seigneur et il vous remercie aussi pour votre amour aussi. Vous savez, euh, nous avons tendance à pouvoir, peut-être, bon, on regarde trop, mais vous savez que le Seigneur fait de merveilles. Amen. Et ici. Si. Je ne vais pas lui demander de s'élever, hein, mais je vais quand même rendre son témoignage. Notre Seigneur a guéri aussi les cancers. Amen. Pas plus tard que mardi, si, si. le médecin avait vu ces cancers et la sœur est venue me voir. Que Dieu la bénisse. Que Dieu te bénisse, ma sœur à moi. Que te bénisse beaucoup. Confiance dans la foi et croyez que le Dieu que nous prions est un Dieu Amen. capable, même de guérir les cancers. Amen. Il est venu avec foi. Que Dieu bénisse aussi son mari. Oui, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas vous demander de vous lever. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Ils sont venus avec confiance. Je priais pour eux. Il dit que le Seigneur guérit toute maladie. Amen. Est-ce qu'on a tendance à pouvoir penser qu'il ne guérit pas le cancer Et alors, okay. il est parti donc à l'hôpital. Les médecins a regardé là où c'était le cancer. Il dit, mais madame, je ne vois plus aucune trace de cancer. Tout, que Dieu te bénisse. Tout est bien c'est parti il n'y a plus rien Merci Seigneur. nous avons un Dieu qui fait beaucoup de merveilles vous ne savez pas ce que Dieu fait même à l'étranger Et Jésus de la Bible que nous servons ici, il a la puissance. C'est parce que souvent nous ne sonnons pas la trompette. Vous aimez les gens qui sonnent la trompette. C'est toujours du vide. Il y a des moments où le Seigneur priait, guérissait, il n'allait pas dire. Nous avons la puissance. Amen. Nous avons Amen. le Seigneur. Il fait de merveilles. Et si nous pouvons commencer à donner cela, je dis de nous que Vous savez, lorsque je voyageais, comme je voyage toujours dans le monde entier, je ne disais pas grand-chose. Mais un jour, on m'a demandé Frère, nous voulons quand même savoir ton témoignage, effectivement. Vous vous souvenez partout où j'allais, les gens se posaient la question mais ses frères, il, la manière dont il agit Dieu, il dit mais qu'est-ce qu'il y a avec lui je ne disais rien il dit bon, nous avons témoigné sans, mais le tien tu ne donnes jamais donne-nous ton témoignage, je ne voulais pas mais c'est le Seigneur qui m'a dit maintenant donne vous vous souvenez, quand j'étais parti au Mexique après vous vous souvenez non quand j'ai donné, j'ai dit, j'ai donné un tout petit peu mais ça a l'explosion, les gens se disaient mais donc cet homme ici, Dieu guérit les malades, il ressuscite même les morts dans ce ministère, mais il dit absolument rien. Mais c'est vrai. Il y avait beaucoup que je vivais avec ici, mais qui ne savaient même pas tout ça. Mais quand les frères ont eu à pouvoir lire et entendre, ils disent, mais c'est incroyable. Alors la plupart disaient, non, ce n'est pas possible. Que des choses comme ça, que Dieu le fasse avec non, c'est Ce n'est pas possible. C'est vrai comme je pouvais peut-être dire c'est pas une fois ou deux fois J'ai dit vous vous souvenez quand même de l'écriture, souvent ça c'est quand même été aussi, assez, aussi poignant du fait que j'ai lu une écriture qui est écrite dans la Bible que tout le monde lit effectivement c'est écrit et une voix me vient me pose la question est-ce que ce que tu viens de lire dans la Bible là est conforme aux saintes écritures. Et pourtant, c'est écrit. On est des hommes. C'est vrai, non Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais la voix te pose la question de savoir si ce que tu viens de lire est conforme aux saintes écritures. Moi, je suis qu'un homme. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et on te pose la question, est-ce que c'est conforme aux saintes écritures Vous vous souvenez, non je regarde l'écriture, j'ai dit non, Seigneur, et pourtant c'est écrit. Ceci n'est pas conforme. Parce qu'un fils de Dieu ne peut pas dire une telle chose. Vous vous souvenez Et puis, deux prédicateurs sont venus de la France. Vous vous souvenez Ils avaient un problème là-bas avec une écriture qu'ils ont les chez eux. Alors, ils disaient cette écriture aussi, la bonne version, elle est laquelle parce qu'il y en a deux versions qu'ils avaient lues, et ils se posaient la question. Alors ils sont tombés d'accord en disant que même, bon, que la bonne version, elle est celle-là. Mais ce que nous lisons ici, il semble un peu bizarre. Et puis bon, il dit, bon, nous voulons quand même aller voir le frère Léonard. Vous vous souvenez Amen. Nous voulons voir effectivement ce qui va se passer quand il va lire l'Écriture. J'ai pris la Bible, non savait même pas ce qu'il savait comme problème il me dit simplement frère nous voulons seulement te demander que tu lises en fait tel chapitre surtout si tel verset et j'ai pris un chapitre verset. j'ai lisé les chapitres verset. mais en fait je lisais c'était écrit là mais en fait ce que je lisais c'était pas ce qui était écrit vous, vous souvenez alors il m'a regardé m'a dit mes frère lis encore l'écriture et j'ai lu très calmement j'ai lisé l'écriture mais j'ai lisé la bonne version qu'ils avaient lue quelque part il dit non frère lis encore l'écriture il a dit lis quand même le chapitre mais il dit mais frère je suis tenté de lire en fait ils se sont arrêtés Il ils disent mais frère c'est quand même extraordinaire ce que tu lis là d'abord tu n'as pas lu exactement ce qui est écrit là parce que tu lis c'est une autre écriture et puis je dis mais, mais et cette écriture là c'est écrit comme ça mais ce que toi, tu lis, c'était la bonne version. Ce qui était écrit, c'est la mauvaise version. Voyez-vous, frères et sœurs, nous sommes des humains. Mais Dieu peut prendre un humain en faire quelqu'un, surtout en rapport avec les saintes, les écritures. Dieu ne peut pas nous ramener à la parole sans nous donner le pouvoir. Amen. Non. Amen, amen. La parole a l'autorité. Nous nous mettons dans la position dans laquelle Dieu veut. Je répète encore, c'est ça qui a aussi troublé aussi beaucoup de frères qui m'ont dit mais pourquoi tu n'as jamais dit ça Vous vous souvenez, non J'ai vu frère, vous connaissez bien notre frère ici, Samuel, je le répète encore. Mm -hmm. Sa femme a avorté trois fois, avorté, il a perdu le bébé trois fois. Et le frère vient devant l'homme. Il dit moi, je, il pleurait, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Il a commencé à pouvoir pleurer amèrement, il dit, mais prie pour moi pour que Dieu me pardonne parce que j'ai commis un péché, je sais pas quoi, mais perdre des enfants comme ça, trois, c'est beaucoup ça pour un homme. Je ne suis qu'un homme. J'ai dit, combien tu as perdu? Il m'a dit, j'en ai perdu trois. Puis je le regarde. J'ai dit, frère Samuel, si les dieux tout-puissants aujourd'hui t'aient donné des triplés, tu lui dis comme ça, si Dieu t'a donné les triplés, donc dire à quelqu'un qui veut être des enfants, et tu dis que si Dieu t'a donné les triplés, est-ce que tu vas accepter Vous connaissez les frères, non Ils faisaient pas attention parce qu'ils se trouvaient devant les frères, les frères. Il dit, mais qu'est-ce que le frère peut me dire Je dis, mais Vous vous demandez donc, pensez-vous que quelqu'un vous parle des triplés Une personne que vous connaissez tous les jours, il va seulement dire, ah, on va pleurer ensemble. Mais la personne vous regarde et vous dit, tu as perdu trois, n'est-ce pas Il dit, oui, j'ai perdu trois. Mais maintenant, si on te donne les triplés, c'est-à-dire on te redonne le trois, qu'est-ce que tu vas dire Est-ce que tu accepterais Il dit, oui, j'accepte. J'ai dit, ta femme est où la femme vient. J'ai dit, tu en as perdu combien J'ai dit, tu perdu trois. J'ai dit, bon, maintenant, je demande à Thomas. Et si toi aussi, Dieu te donne les triplés aujourd'hui, tu vas accepter Elle a dit, oui. Vous connaissez J'ai prié pour eux. Amen. On est des hommes, mon frère. J'ai prié pour eux. Quand la femme et le mari sont partis, elle a conçu, n'est-ce pas Amen. Il est venu ici avec combien d'enfants trois. trois bébés. Nous servons le Dieu de l'homme. Amen. Amen. Nous ne nous trom trompettons pas ici. en sonnant des trompettes effectivement aussi. Mais vous ne savez pas ce que Dieu fait. Vous ne savez pas la puissance qui se déploie quand on se met ici et qu'on on prie à l'étranger. Les malades qui sont guéris. Amen. Les délivrances qui sont. Moi je ne trompette pas. Prions Dieu qui nous aide, qui nous soutienne, qui nous fortifie effectivement de manière à ce que nous puissions arriver à pouvoir avancer aussi. Les guérisons, les délivrances, les résurrections, il est fait. Vous voilà, avez les témoignages ici, non pas une fois. Par l'éthique aussi. Les aveugles, je suis parti en Ouganda ici, vous connaissez Un aveugle est venu dans la salle. Je suis rentré. Tout le monde voyait ce monsieur, il ne voyait pas. Il avait des lunettes noires, il j'étais en train de prêcher, j'ai terminé, on me dit que bon, il y a des malades qui veulent que tu pries pour eux. Spécialement, c'est ton aveugle. Vous connaissez Cet aveugle s'est avancé. Et je me suis levé. J'ai seulement posé ma main et j'ai prié. On est sorti l'aveugle voit. Bien sûr que oui. L'aveugle a vu. Et ses yeux se sont ouverts et il pouvait voir effectivement. Tout le monde. Bref. Hum. Nous implorons la grâce du Seigneur. pour qu'il nous aide. Ce qui est le plus important, ce que Dieu veut, c'est sa parole en nous. Psaume 139, et puis nous prions avec vous. Je pense c'est 138, 138, pardon, oui, c'est ça, oui, psaume 138, ah, voilà. Psaume 138, il dit, « Je t'ai célèbre de tout mon cœur, je chante de louanges à la présence des dieux.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 tu as rassuré, tu as fortifié. Amen. Amen. Voulons te dire merci. C'est vrai comme c'est quand il le disait. Dix mille langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Merci pour ces jours de grâce que tu nous as donnés. Pour ta bonté, pour ton amour et ta grâce et ta compassion. On se va. Louange à toi. Pour ce peuple, Père Saint Dieu qui t'aiment tant, qui veulent marcher avec toi, qui te désirent encore et nous continuons à pouvoir marcher, à pouvoir te servir. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et sauveur, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est cela que nous pouvons comprendre dans cette écriture, dont je pense que comme je l'avais déjà eu à pouvoir le dire il y a longtemps de cela, quand ils ont cherché à pouvoir traduire, effectivement, ils se sont un peu perdus dans le pinceau, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre cela, effectivement, aussi, c'est le verset qu'ils qu ont dit, car tu as nommé, c'est Ce n'est pas exactement cela, vous le savez. Donc il dit que car tu as exalté ta parole au-dessus de tout. Ton nom. Nous comprenons maintenant, et comme les scènes des Écritures nous le montrent, effectivement, la Bible est toujours vraie, et euh, la manière dont les choses sont aussi exprimées. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, a toujours fait les choses que nous devons arriver à pouvoir comprendre. Il faut que chaque chose que Dieu a dit, hein, la parole que Dieu a prononcée, soit toujours gardée dans son contexte. Et quand c'est gardé effectivement dans le contexte effectivement dans lequel Dieu l'a donné, alors nous comprenons effectivement aussi la suite, parce que tout s'embrique, effectivement, c'est comme un puzzle. La parole de Dieu est comme un puzzle, effectivement. Aussi. Là, il fait ce qui est puis se mettre comme ça, alors nous voyons la grandeur de Dieu. Notre. Et il est toujours parfait, merveilleux. Il dit, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Et c'est écrit comme ça, au-dessus de tout ton nom. Parce que si nous pouvons regarder dans les scènes d'écriture, et nous comprenons effectivement aussi que ah, Dieu tient vraiment à sa parole. Jérémie, chapitre 1, il dit, que vois-tu Jérémie Je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu, parce que moi ici, l'éternel, je veille. Je veille sur... Voilà. Et il est dit aussi, quelque part, dans les psaumes, effectivement, il dit 33, je pense que c'est un Cela dit, mais il dit, mais. Hein, et, et dans, dans, dans les Aïe aussi, 55, ici, il dit aussi que la parole qui sort de ma bouche, qui sort de ma bouche, elle hein, ne peut pas rentrer à moi sans avoir accompli les desseins pour lesquels je l'ai donc. Euh, euh, toujours la parole. Pour quelle raison Parce que. La parole a la puissance, le pouvoir de pouvoir transformer. C'est pour ça que nous voyons quand même dans les scènes écritures qu'on nous dit toujours que toutes choses ont été créées par... Et c'est par la parole de Dieu que maintenant nous connaissons Dieu. Autrement dites-moi. Bien sûr que oui. Parce qu'on nous dit bien qu'au commencement, c'est quand il y a eu le commencement maintenant qu'on commence à comprendre maintenant. Parce qu'avant le commencement, il y avait... C'est quand Dieu, vous le connaissez là, est sorti de cette éternité parce qu'il avait en lui donc l'esprit, donc c'est la tribu de des, des dieux en fait beaucoup de gens ne comprennent pas un jour je disais cela dit mais, il dit, mais comment tu peux dire parce que avant on ne peut pas dire qu'il était dieu ça ça a toujours choqué les gens frère comment tu peux dire comme ça oui mais parce que <rire> bien sûr que oui pour qu'il soit dieu il faut qu'il crée mais étant lui même il n'avait rien créé parce qu'il est plus bon pour qu'il soit Dieu, il faut que nous soyons là pour l'adorer aussi. C'est ça qu'on appelle Dieu. Mais il n'avait personne. Elohim, Dieu existant en lui-même. Vous comprenez cela? Donc maintenant, c'est quand il a donc créé. qu'il crée par quoi? Mes parents. Voilà. C'est maintenant, à ce moment-là, maintenant, cet attribut des créateurs s'est manifesté toujours par. Et maintenant, c'est par la parole de Dieu qu'on a su qu'il est l'onglet, l'éternel. Bien sûr, c'est la parole qui nous a instruit qu'il est l'éternel. Je suis l'éternel, ton Dieu. N'est-ce pas vrai S'il n'avait pas parlé, on ne saurait pas qu'il est éternel. Donc la parole est celle qui nous a fait connaître le nom. Vous voyez maintenant, mon frère et ma soeur, combien nous devons vraiment prêter toujours attention. Pas parce que les gens vous font des fumigènes. Hein. Ah, C'est pour ça que le Seigneur d'émission vous dit qu'il est là-bas. N'y allez pas. Où est-ce qu'on peut trouver vraiment les seigneurs C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre les croyants et les élus. C'est ça le problème. Où est-ce que réellement vous pouvez trouver les seigneurs où peut-on le trouver en fait Il n'y a pas un autre endroit qu'on peut trouver les seigneurs si ce n'est dans sa parole. Vous allez les chercher où Dans les ciels Sous la terre Sur la terre Vous devez comprendre ce que je vous dis effectivement. Parce qu'en fait, vous pouvez chercher, les gens peuvent aller chercher... Bon. Vous savez, les gens peuvent aller sur la montagne qu'on va chercher Dieu. Ils vont chercher dans les cavernes, ils vont chercher Dieu. Effectivement, c'est la façon des hommes de, effectivement de, de pouvoir effectivement euh, vouloir chercher. D'ailleurs, vous pouvez le voir aussi pour que vous puissiez comprendre. Les catholiques ont fait des monastères et vous avez aussi des couvents pour euh, les nonnes les sœurs. Et dans ces choses, dans ces endroits-là, je suis vraiment touché de voir des hommes qui s'enferment, mais qui ne font que prier. Parce qu'ils veulent connaître la vérité, qu'on veut trouver Dieu, effectivement. Mais dites-moi, est-ce qu'ils ont déjà trouvé? Ils trouvent les lourdes, comme de Marie, qui est des Fatima, qui sortent. Bien sûr que oui, ils vont trouver ça, mais ils vont trouver Dieu. Ils vont trouver Dieu aussi. Ils ont été dans les cavernes, sur la montagne, partout. Regardez très bien. Je vais très courtement, monsieur, là Lorsque vous regardez, par exemple, Israël, Regardez l'absurdité en fait des gens. Chaque endroit où on a dit que Jean-Baptiste était passé par là, les catholiques sont partis, ils ont construit une église. Un endroit où il supposait que l'ange Gabriel, Gabriel était passé, il a parlé à Marie, là l'église, ils ont... Regardez bien, très bien là-bas, ils ont construit une église. Oh, et lui était passé, il s'est reposé sur cette pierre-là, ils ont construit l'église. Donc vous en avez des monastères partout Oh, ici, il avait parlé avec Marie de Magdala. parce que tout ça, je vous dis, il a appris. Hein. Marie de Magdala, ils ont construit une église. Pour Marie de Magdala, Marie oui, bien sûr. Marie de Magdala. Oh, mais Pierre est passé ici, effectivement. Le pauvre Pierre n'a jamais été à Rome. On a construit une cathédrale à Rome. Enfin, il m'a mais... Chaque endroit, on a construit une église, effectivement. Et les gens rentrent dans ces grottes-là pour chercher que, vraiment que Dieu se manifeste. Il n'y a rien. Le Seigneur a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai donc trouver par, par vous, bien sûr, que c'est écrit. <rire> J'ai toujours donné un exemple, bon, il y a longtemps de cela. Je viens ici, je vous dis, frère et sœurs, Je vous donne donc des pièces et des perles, effectivement. il dit, il faut que vous me trouviez des de, de, de, de diamants ici, dans la cour. Voilà le cour du parking. J'ai dit, il faut chercher des machines, je ne sais pas moi encore, mais vous devez creuser et que vous devez me trouver effectivement des, des diamants. Parce que pour trouver des diamants, on creuse, non Eh vous aussi, vous achetez des machines, on va creuser là. On peut creuser, creuser, creuser, même jusqu'à le bafond, on va trouver des tuyaux. Et en dessous encore, on va trouver que les pierres, mais on ne trouvera jamais. Des diamants. Vous pouvez faire même 200 ans, 300 ans ici, en créant. Vous trouverez jamais des diamants. Et pourtant, vous cherchez, comme tous les autres aussi cherchent aussi. Mais la différence entre les autres et vous, c'est que quand ils cherchent des diamants, ils ont d'abord tâté pour voir à peu près quel est les signes qui montre que dans ce secteur ici, on peut trouver des diamants. C'est pas des affaires qui vont avec des pelles partout, ils vont creuser partout. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, Il dit là, là, là, là, là, là. Quand je vois ça, je creuse là, j'aurai du diamant. Est-ce que vous avez compris? Vous pouvez chercher, frère, mais vous cherchez mal. Pas l'endroit qu'il faut. Vous ne le trouverez jamais. Lorsque vous, vous prenez ça, vous mettez là-bas, et vous prenez vous-même, vous mettez devant, et vous dites, avec moi, moi, je vais trouver, je vais, je, vous pouvez tout faire, même 200 ans. Seigneur, je vais faire ceci pour, pour changer mon caractère mauvais ici. Je vais changer. Vous allez voir, maintenant, je vais, je vais me donner une discipline de pouvoir. Je ne veux plus rien faire. Vous pouvez faire tout ça, des 100 ans. Vous serez toujours pareil. Parce que vous ne faites pas les choses de la richesse de la bonne manière. Vous n'utilisez pas effectivement aussi le moyen par lequel Dieu nous a donné pour que nous puissions... C'est ça, je ne vais pas être trop long, mais je vais m'arrêter. Mais c'est ça, mon frère et ma soeur, que nous comprenons. C'est tellement petit, mais ce sont des choses qui sont très importantes. Vous vous imaginez, frère bien-aimé, juste et simplement, un homme. Un homme. Et regardez ce qui, est, ce qui est aussi merveilleux, c'est que cet homme ressemblait à tous les hommes. sûr, Jésus, notre Seigneur, il était semblable à tous les hommes, les prophètes qui sont passés, tous les saints qui sont passés, bien sûr. Quand Israël pouvait regarder cet homme-là, il disait, mais quelle, quelle, quelle différence y a-t-il entre lui et les autres Il dirait, mais les miracles, mais les autres ont fait les miracles aussi. Oui, bien sûr que oui. Quelle différence pouvaient il avoir Parce que, bon, on le voyait de la même manière. C'est pour que vous compreniez, effectivement, que lorsque on ne prend pas la chose comme Dieu veut que ce soit, en fait, on peut tout faire, tous les efforts qu'on peut faire, ça n'aboutira jamais à rien. On peut même jeûner, on peut même s'écorcher les corps, comme les autres le font. Hein. Les catholiques, ça peut peut-être mettre des clous et tout ça avec la croix... C'est important, mon frère et ma soeur, parce que vous pensez qu'avec votre religiosité, vous changerez des choses. Effectivement, rien ne peut changer. Parce que c'est de vous-même. Or, oh, le Seigneur, notre Dieu, a pourvu le moyen par lequel les choses peuvent changer. Et cela, d'une manière tout à fait simple, mon frère, pour être bon, tu n'as pas besoin de pouvoir y voir pour tes exercices être bon. Non, il faut simplement que on applique effectivement ce qu'il faut à la place qu'il faut. Pourquoi nous ne changeons pas Parce que nous n'appliquons pas la chose qu'il faut à la place qu'il faut. Nous prenons simplement des tutus, en fait, de ces choses-là. Évidemment, c'est normal qu'on combat maintenant avec la chose qui est vraie. J'ai toujours eu à pouvoir dire une chose. C'est un exemple que je donne. Bon, on va prier tout de suite. Donnez à quelqu'un les arachides qu'on vend dans nos supermarchés ici. Mélanger avec toutes ces saletés de sel et tout ça, tous ces... De, de, de, euh, euh, mais c'est vrai. Donnez-la. fillez à nos enfants ici. Toutes les années, s'ils mangent que ça, mangent que ça, mangent que ça, mangent que ça, mangent que ça, mangent que ça bon, ils vont manger, hein. Les jours où vous allez par exemple dans un pays comme l'Afrique, de côté, où on a de vrais arachides naturels, qui contiennent les vitamines B, 1, 2, de vrais, vrais, vrais, vous venez avec, vous les avez écorchés, vous le mettez là, 10 enfants, prenez manger Vous en pas. Pour quelle raison Pour quelle raison Leur constitution a été déjà mal habituée De pouvoir manger cela, ils ne se rendent pas compte effectivement qu'ils ont détruit beaucoup leur corps avec des choses qui sont mélangées avec des choses chimiques, effectivement. mais quand vous lui apportez la chose naturelle, il est difficile de pouvoir faire passer. Pour que la chose véritable n'en passe, il faut le faire vomir, ou le faire, bien sûr que oui. Il faut qu'il y ait un travail, et dans cette langue-là qui a été mal habituée, à n'avoir simplement que du sel avec ceci et de cela, dont le corps a été... Vous savez, non Donc faire un travail, que l'enfant puisse maintenant être nettoyé. Alors maintenant, il peut apprécier ce qui est bien. Bien sûr. Et quand ce qui est bien placé à sa place, vous allez voir, regardez très bien, sa santé commence à pouvoir maintenant réverdir. Parce que les vitamines véritables qui sont dans ce Vous savez que Dieu a fait toutes choses. La terre que nous avons ici, ce sont des choses que Dieu, la chose que Dieu a fait. Et tout ce que produit la terre, c'est très bon pour le corps, en fait. Pas la machine. Pourquoi Parce que l'homme a été tiré de la terre, s'il vous plaît. Donc le fruit, les qu'on a ici de la terre, effectivement, évidemment, dès le temps, vous n'avez pas donné à manger la viande. Hein? Je n'ai pas dit que vous devez être des il faut comprendre que vous, vous pouvez... Mais j'ai dit, mais quand l'homme a été créé, il mangeait quelle herbe Vous savez que l'herbe, c'est un médicament bon pour la santé, ça ne détruit rien dans la santé, effectivement, dans le corps, bien sûr. Tous les fruits, tout ceci, effectivement, c'est très bon. Bon, je ne m'en pas pour cela, je mais c'est pour que vous puissiez comprendre, effectivement, que Dieu fait des choses qui nous. En fait, nous avons tellement, nous sommes tellement éloignés de la terre. On a fait, je ne sais pas moi, quel genre de culture qu'on mange déjà aujourd'hui. Mais il est normal, mon frère ma soeur, que les gens deviennent autant malades. Parce que nous n'avons pas pris la chose juste que Dieu nous a donnée pour la placer à sa place. On peut tout faire, on peut tout faire avec ce que nous avons comme des cultures on sera toujours malade. Mais si c'est que nous revenons dans les choses naturelles, alors c'est sûr et certain que eh ben, le corps ici, il faut d'abord qu'il soit vraiment nettoyé. Hein? Parce que depuis des années des années, il n'a engagé que des choses qui ne sont pas bonnes. Mais maintenant, s'il revient aux choses qui sont vraiment bonnes, parce que, vous savez, la bonne santé, Dieu l'a donnée à tout, tout homme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Dieu a donné la bonne santé à tout le monde. Il n'a pas crié quelqu'un et dit, mais je veux que toi, tu sois malade toute ta vie. Ce n'est pas possible. Et puis bien, vous mangez trop de choses. Vous aimez trop de choses qui détruisent votre propre santé. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, soutiens-moi. Oui, Seigneur guéris, mais tu te tues toi-même encore. Il, il, il dit, mais, mais change ta nourriture quand même. Non, oh, j'aime comme ça. Il dit, bon, tu aimes comme ça, mais tu veux que je te guérisse. Je vais guérir, mais ton corps là, il va encore recevoir la même chose. Parce que c'est tout ce que vous mangez qui détruit votre santé. Vous voyez, simplement si nous comprenons en fait des choses effectivement, je pense que, et que nous nous mettons dans la bonne position, nous savons que quand la chose de Dieu tombe à la place qu'il faut, c'est sûr et certain que la chose reprend aussi vie. Donc c'est comme nous le disions, Dieu a fait en sorte que la parole de Dieu puisse être. C'est pour ça que nous voyons que dans les scènes Écritures, David dit, j'essaie ta parole dans mon cœur en de ne point pécher contre toi. Il dit, ta parole, vous me suivez bien Psaume 119, verset 105, 5, il dit, ta parole est une lampe, où c'est Lampe, où c'est Est-ce que vous comprenez, ça veut dire finalement une lampe à mes pieds Ce n'est pas parce que vous répétez ça comme ça, mais est-ce que vous comprenez Parce que l'homme dit, mais ta parole est une lampe à mes pieds. Pourquoi a-t-on besoin d'une lampe, effectivement? Mais c'est parce que quand tout est noir, je dois quand même voir comment avancer les pas, les pieds pour comment m'avancer ou pour atteindre la maison où j'habite. Lampe, donc, ça m'éclaire, effectivement. Donc la parole de Dieu, ce principe doit être dans ta vie à toi, pour savoir chaque jour, chaque pas que tu fais, Seigneur, est-ce que, parce que Dieu fait, fait toutes choses selon sa parole et avec sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc si moi je m'aligne effectivement à la parole de Dieu, dans tout ce que je dois arriver à pouvoir faire, sans me sentir forcé, ce sûr et certain, mon frère et ma soeur, ma vie à moi sera toujours un succès, une réussite, oui, c'est vrai, une réussite dans tout ce que je peux entreprendre. Mais non, c'est important que vous puissiez comprendre cela, parce qu'on dit, ah, oh, je suis un fils de Dieu, j'entreprends tout, ça va réussir. Non, messieurs ça va réussir si tu le fais selon la parole de Dieu. Et que toi, tu agis aussi selon la parole de Dieu. Alors à ce moment-là, ben le Seigneur bénira. Parce qu'il ne va pas bénir le méchant ni le voleur, monsieur. Non, parce qu'on confond, ah, ah, ah, alléluia, fils de Dieu, ce je que j'entreprends. Je non, non, monsieur. Il faut que tu puisses entreprendre les choses selon la parole de Dieu. Alors c'est sûr et certain. La Bible dit que c'est la parole est un bouclier, non Alors quand on fait selon la parole, rien ne va échouer. Même si la tempête peut s'élever, mais ça va toujours se calmer. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Tendre Père, et précieux Sauveur, ce soir nous voulons encore te dire merci pour ta bonté, pour ton amour et tes grandes compassions et pour ce que tu fais pour nous, mon Père, père Saint-Dieu. Nous nous réjouissons encore de la grâce que tu nous as donnée encore de pouvoir être encore ce soir dans ta maison, Père Dieu. Et nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs qui ont été aussi en connexion avec nos père qu'il soit béni, qu'il soit aussi fortifié, mon sauveur nous réalisons combien, Seigneur. Chaque jour, tu nous montres combien il est tellement si important, ça béni de faire tous les efforts à méditer ta parole à toi, à pouvoir vraiment nous conformer à cela, à vivre réellement, Père Dieu, Dieu, selon toi, parce que tu es vraiment vrai. C'est vrai, Père. Maintenant, nous comprenons, nous réalisons, ce n'est plus une obligation pour nous, Père Saint-Dieu, mais c'est vraiment une grâce de pouvoir tout faire, nos efforts, pour que nous puissions vraiment nous conformer vraiment à ta parole et, et de faire en sorte que notre corps, notre cœur, notre pensée et ce que nous sommes Seigneur Dieu par ta grâce à toi, nous puissions vraiment nous conformer alors nous crierons, tu diras mais voici alors nous prenons temps pour nous activer. Tu béniras bénis, mes personnes Dieu, parce que tout cela nous le faisons selon ta parole à toi, et nous sommes de cela, comme tu as dit à, à Josué. Bénis, bénis, bénis ma parole jour et nuit, et agis fidèlement selon donc euh, ma parole. C'est ainsi que tu réussiras donc euh, dans tout ce que tu entreprendras, mon Sauveur. Viens-nous en aide, mon bénévole Père Saint-Dieu, que nous appliquons ta parole à toi de la bonne manière, non pas comme nous pensons l'appliquer pour notre confort à nous, Père Tibissant, nous appliquons comme toi tu le veux, alors nous réussirons, va Bénis ton peuple, Père Tibissant, ravive encore les dons, encore davantage, mon roi, nous voulons te dire merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, béni soit ton Saint-Nom pour ce que tu as fait pour nous ce soir. Louange à toi, souviens-toi notre précieux frère Saché qu'il soit béni mon roi, qu'il soit fortifié et en bonne santé Garde-les-nous longtemps, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Oui, Père, voilà l'amour qu'il a pour toi. Je t'en supplie. Merci. Merci pour ce que tu as toujours fait. Ce que tu as fait au travers de lui encore pendant ces jours. Nous avons vu ta main, Seigneur. Continue encore, mon roi. Garde-les, Père Saint-Dieu. Merci pour la chorale. Merci pour les âmes, toute l'assemblée. Oh Père Tubissant, qui les soutenait dans les champs, mon bénémoine, Père puissant. C'est merveilleux de voir ce peuple, Père Saint-Dieu. Mon âme tu loue. Mon âme te glorifie et t'exalte encore ce soir. Merci pour la présence de chacun, car je t'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour tes bontés dans ma vie. Amen. Ta -da. Reçois ma louange. Dans d'un temps Merci. Esse...